Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour cette nouvelle vidéo next-gen avec la PS5 pour comparer les temps de chargement de The Last of Us Remastered. Ça va être très intéressant puisque ce dernier a reçu une nouvelle mise à jour il y a quelques jours, c'est notre rédactrice Julie qui en avait parlé, vous verrez le lien de l'article dans la description de la vidéo, une mise à jour sur PS4 pour optimiser énormément les temps de chargement. Du coup, et ben vous allez voir que la différence n'est pas si impressionnante que ça entre la PS4 Pro et la PS5, comme quoi quand un jeu est optimisé, ça fait des merveilles. Mais on commence avec l'interface PS5 du jeu, donc voilà, on retrouve The Last of Us Remastered, avec forcément donc les derniers trophées, les vidéos populaires, les DLC, etc. Ça affiche sur le PlayStation Store. Moi, j'arrête pas de répéter, j'aime beaucoup cette interface-là. Et du coup, eh ben, on va le lancer. Et vous allez voir que sur PS4 Pro, pour lancer le jeu du menu de la console et arriver au menu du jeu, il nous fallait 39 secondes. Ce qui est déjà sur PS4 assez intéressant. Mais sur PS5, il ne nous faut plus que 28 secondes. On gagne déjà 10 secondes, donc c'est pas mal. Mieux Vous voulez mieux Eh bien on va faire mieux. Regardez, pour lancer une nouvelle partie, il fallait 13 secondes sur PS4 Pro. Il n'en faut plus que 11 secondes sur PS5. Ça va très vite. Le lancement d'une nouvelle partie, ça va très vite. C'est le jeu Naughty Dog le plus rapide Donc, euh, de, de, de, des jeux sortis sur PS4 et qui sont rétro-compatibles. Et pour lancer, relancer une partie, lorsqu'on a arrêté de jouer, qu'on relance le jeu et qu'on part du menu de The Last of Us et lancer, relancer sa partie, il faut 9 secondes sur les deux consoles. C'est pour vous dire à quel point l'optimisation qui a été faite via le dernier patch sur PS4 Pro est incroyable parce que The Last of Us il y avait des temps de chargement assez, assez lourds. Hein. Là, on n'a plus que 9 secondes sur les deux consoles, c'est-à-dire que sur PS4, ça va aussi vite que sur PS5. Sur PS5, il n'y a pas eu de mise à jour, je le rappelle, hein. donc c'est la version de base. Donc voilà, enfin, c'est la version, la c'est les mêmes patchs sur PS4 et sur PS5, même si du coup, le SSD a arrivé à optimiser les jeux comme Uncharted 4, The Last of Us Partie 2, etc. Là, 9 secondes, c'est très rapide, c'est identique, donc voilà Maintenant bah c'est le petit rituel, je vous laisse avec l'introduction, cette terrible introduction qui 7 ans plus tard nous marque tout le temps, vous allez la découvrir sur PS5 avec des petits comparatifs PS4 Pro, donc n'hésitez pas à nous mettre des petits likes, des partages, des commentaires si on a oublié des choses, si vous voulez des éclaircissements, si vous voulez des questions et je me ferai une joie d'y répondre, on met un petit like, un partage, un commentaire, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait et nous on se dit à très très vite pour la dernière comparaison avec The Uncharted The Lost Legacy, salut à tous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 Il t'appelle en absence. Et où est-ce que t'es Rappelle-moi. J'arrive bientôt.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 je préviens. Allez, allez. Tu, tu Sarah, écoute-moi. La situation devient trop dangereuse. Il faut qu'on s'en aille d'ici. Tu m'as bien compris. au courant de ce qui se passe dans le coin ?– On peut dire ça. Il merde. – T'as du sang partout sur toi !– C'est pas le mien, tire-en au Il paraît que la moitié de la ville a perdu vos pédales. Est-ce qu'on peut y aller, s'il te plaît quest ouais. ce qui s'est passé. Plus tard. Hé, hey, Sarah. Comment ça va, chérie Ça va. – On peut allumer la radio ?– Ouais, bien sûr. Merci. Table, radio, ah, tout se passe bien. Il y a une minute, le journaliste ne s'arrêtait plus. Ils ont dit où aller Il disait, euh, mais installe des barrages sur la nationale. On rentre plus dans le comté de Travis. Ça veut dire on est On la 661. Ils ont dit le nombre de morts Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée Camille. dans sa maison. Personne ne sait. Mais c'est pas seulement ici. Au début, il parlait juste tout de sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. C'est la ferme de Louis. J'espère que cette forêt s'est détiré. On mais... est malade Non, bien sûr que non. Comment tu le sais disait que c'était des gens de la ville. Jimmy ne travaillait pas en ville. Si c'est ça. Alors tout va bien, D'accord. Voyons ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que tu fabriques Continue Ils ont un gosse, Joël. Nous aussi Mais on a de la place Continue, Tommy. Vous n'avez rien Quelqu'un d'autre Je fais de mon mieux euh !– On peut pas rester ici, t'amis ben, !– je peux pas leur foncer dessus Alors, ouais !– Ils ont fait demi-tour – Ils sont aussi à mon cul Là, là, là Accroche-toi Allez, là Papa Hey. Recule, ma puce, recule. celui-là donne-moi la main. Qu'est-ce qu'il y a mal comment. On va devoir courir. Je compte sur toi. Allez ma puce. Accroche-toi bien. On, On va s'en sortir, sortir c'est promis. On y est presque. On y est presque, mon cœur. Ah Passe la barrière ah Avance Et trouve une issue ah Allez ah Joel bête ah toi ah ah Prends la nationale Vas-y, ça Moi, je peux les Oncle Tommy. On se retrouve là-bas Dépêche ah On y est presque. Ça va, va chérie, c'est fini. C'est fini.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 Oh merde. Je vous en prie. Oh non. Sarah Ok. Enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais.